Bonjour à tous, donc je pense qu'on peut commencer, enfin j'espère, parce que de toute manière on va commencer. Donc on est là réunis pour une petite table ronde virtuelle en mode confinement autour du fantastique entre Occident et Asie. Et donc j'ai la chance d'avoir avec moi trois auteurs éprouvés en matière de fantastique, Émilie Karbalek, <rire> Coraline Blinot et Pascal Malos. Alors, peut-être d'abord, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, vous présenter vos, votre œuvre et peut-être aussi votre vision du fantastique ou votre, votre histoire d'amour avec le fantastique. Je ne sais pas qui a envie de commencer. Honneur aux dames. On commence Vas-y. Ok, bah merci de m'avoir invité sur cette table ronde. C'est un sujet qui me, qui me passionne. Euh, donc, j'écris euh, du fantastique ou de la science-fiction. Et euh, donc, euh, ma définition du fantastique, j'en ai pas vraiment, j'ai pas de définition, mais disons que euh, ma vision du fantastique, c'est euh, bah, comme je vous disais tout à l'heure, euh, quand, quand quelque chose de surnaturel surgient, survient euh, dans la trame du réel, comme ça, de notre quotidien, à partir de là euh, commence euh, le fantastique. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Euh, et euh, euh, comment j'ai rencontré le fantastique bah, Depuis petite, j'ai baigné dans les mangas et les animés. <rire> Et j'adorais les histoires de fantômes, fantômes japonais et plus tard fantômes occidentaux, surtout les fantômes écossais, ce genre de choses. Voilà, ça m'a toujours beaucoup plu, ce genre d'histoire. Et euh, voilà. Merci. À toi, Caroline. Eh bien, alors Moi, c'est Caroline Blineau. Je suis euh, auteure euh, plutôt euh, nouvelle, mais j'ai aussi sorti une trilogie euh, de romans fantastiques euh, donc qui s'orientent plutôt euh, côté euh, légende arthurienne euh, et euh, plus spécifiquement histoire de France aussi. Euh, J'aime beaucoup euh, tout ce qui est à très vrai à, à l'histoire de manière générale. Et euh, bah, comme euh, comme Emily, moi j'ai baigné aussi dans la culture japonaise, dans les mangas, les animés, les jeux vidéo. Et euh, pour moi, bah, ma vision se rapproche euh, finalement beaucoup de la tienne. Et j'ai eu la chance notamment euh, d'écrire une nouvelle sur les démons japonais, justement. Édité aux éditions Luciferine, je, je me permets du coup. Ou hein. <rire> euh, justement sont présentés différents yokai, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler un petit peu plus d'avantage. Mais c'est vrai que moi, le fantastique japonisant, c'est quelque chose qui qui me plaît beaucoup, euh, voilà, qui a été alimenté euh, pour mon amour de l'art parce que je suis prof d'art euh, sur tout ce qui concerne euh, l'imaginaire d'une manière générale, voilà, en, en gros. Merci. À toi Pascal. Donc, euh, Pascal Malos, euh, moi j'écris euh, principalement, presque exclusivement du, du fantastique et, et de l'étrange. Euh, ma rencontre euh, avec ce genre, c'était peut-être Jacques Sternberg, un écrivain belge qui, qui écrit des, des contes euh, cruels et très courts. Euh, parfois c'est un peu SF, mais il y a beaucoup de fantastique. Euh, il y a eu Google aussi très tôt, et puis les textes de Kafka qui m'ont beaucoup marqué, impressionné. Donc euh, j'ai commencé très tôt à écrire et depuis je ne me suis pas arrêté. Enfin, il n'y a personne qui, qui n'a osé me dire d'arrêter en tout cas. <rire> pour ma définition du fantastique, j'ai une définition assez euh, large. Euh, donc pour moi, ce n'est pas qu'un catalogue d'événements surnaturels, il y a aussi la, la, la narration euh, qui induit une certaine confusion chez le lecteur. Euh, il y a aussi la, la peur, l'ambiguïté. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler encore. Tout à fait, tout à fait. Justement, puisqu'on est dans cette question des définitions, je vais rappeler la, la définition classique, entre guillemets, du, du fantastique, selon Todorov, dans son introduction à la littérature fantastique. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Ou, comme on dit couramment aussi, l'irruption du surnaturel dans un environnement familier. Et là, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à votre avis, familier pour qui pour le héros de l'histoire ou pour le lecteur Les deux. Les deux mmh. Vous êtes tous les trois d'accord Je pas bien entendu. Oui. Ouais. C'est intéressant. Parce que c'est une première... Je n'ai pas, pas bien entendu en fait. Donc on disait que c'est l'irruption du surnaturel dans un environnement familier. Et moi ce que je demande c'est pour qui Pour qui est-ce que c'est familier Pour le lecteur ou pour le héros Et Il y a un ah. accord apparemment général, pour dire les deux. Oui, en général, on joue un petit peu sur l'identification du lecteur au narrateur. Donc, euh, oui, les deux, je suis assez d'accord, oui. D'accord. Ou du spectateur moi, au, au protagoniste du film, ça peut être dans le cadre du cinéma, ou, ou même des jeux vidéo, je joue pas trop, mais j'imagine que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, il oui, y, y a pas mal de, de boîtes de jeux qui jouent là-dessus. Pour moi, c'est un genre qui, euh, qui s'attache au familier en fait. Donc, euh, euh, on est proche du réalisme, au début en tout cas. Euh, parfois, même euh, des auteurs comme Arthur euh, Macken, lui, il y croyait jusqu'au bout. Enfin, il, quand, il, quand il écrivait sur ses sensations par rapport à, à, des, euh, à des cultes anciens, il était persuadé, il en était persuadé, il y croyait. Donc pour lui, c'était du réalisme, c'était pas du fantastique. Oui. Oui. Euh, donc, donc lui, en tant que narrateur, euh, il vous emmène déjà dans, dans quelque chose à la fois de familier, d'inquiétant, et, et le mmh. lecteur aussi, du coup. À propos du, euh, de l'auteur qui croit en fait, au surnaturel, je voulais vous montrer ça, je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est le dictionnaire des yokai. Alors je sais qu'il en existe des ah. traductions plus récentes. Ça, c'est un, ouais. une édition de 1974. Alors, bon, c'est mes parents qui étaient fans. Mon père adorait euh, Mizuki Shigeru, qui est un grand maître mangaka du fantastique. Tu dois bien connaître, Caroline. Et donc, dans ce, dans ce dictionnaire, en fait, il, il explique un petit peu quelle est sa vision du fantastique. Mm -hmm. il, il raconte des anecdotes sur sa vie, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y croit. Il croit au yokai. Euh, il raconte que quand il était petit garçon... Il vivait euh, à la campagne, à la montagne, et il croyait au. Je vais traduire par lutins, mais ça, c'est des petits hommes, en fait. Donc, euh, il allait farfouiller dans les, dans les trous de bêtes, etc., en se demandant s'il y avait des lutins dedans. Euh, il raconte que plus tard, sur les sentiers euh, de montagne, de forêt un peu isolée comme ça, il, a des, il avait croisé, il a vraiment croisé des yokai, en fait. Alors... Euh, il décrit pas ça, il dit pas que c'est une, une vision euh, réaliste. On, on, on le voit pas le yokai, le fantôme, ou le spectre ou le, ou le démon. Euh, c'est plutôt un sentiment, c'est quelque chose qui appartient à la sphère de l'imaginaire et du, et du sentiment, mais il est pourtant bien réel. Et, euh, et pour lui donc tout ça, ça existe. Après bon bah voilà, il a fait euh, des mangas quand il est devenu grand, il a, il a créé toute une, une œuvre euh, fantastique, mais euh, lui il y croyait. Voilà, un peu comme ton auteur euh, Pascal. <rire> C'est tellement implémenté dans leur culture, et puis il y en a d'autres aussi que, que finalement la, la frontière peut souvent être mince. <rire> les, les histoires qu'on raconte aux enfants, euh, bah, même les, les les plus âgés, au Japon en tout cas, euh, continuent de perpétuer euh, ces traditions, et ce, ce folklore qui et même les, les habitudes ou les fêtes liées à tout ça euh, continuent d'exister ne serait-ce qu'à travers la littérature ou, euh, ou par, euh, par leur culte, finalement. Mais d'ailleurs, c'est une bonne introduction pour le thème que je comptais aborder. Ah, <rire> c'est justement <rire> la, pertinence, la pertinence du, du fantastique lorsqu'on traite de l'Asie. Et là, je me réfère notamment à un article de Roger Bosato, chercheur en littérature à l'université d'Aix-en-Provence qui, qui fut invité de Nice Fiction dans une édition précédente qui a un article sur le site nosphère que vous connaissez certainement un article mmh. intitulé enfin un article consacré au, au fantastique dans la littérature chinoise où il où il essaye de déterminer s'il est vraiment pertinent de parler de fantastique dans la littérature chinoise du moins avant 1911, c'est-à-dire avant la première révolution, avant, la, avant le début de la Chine moderne. À partir de là, estime-t-il, on peut considérer que du fait d'influence étrangère, il commence à y avoir un fantastique chinois qui va se développer, mais qui, euh, qui est clairement influencé selon lui par, par la littérature occidentale. La littérature chinoise traditionnelle, pour lui, elle, lorsque le surnaturel survient, ça reste dans ce qu'on pourrait rapprocher du, du merveilleux, c'est-à-dire d'un surnaturel qui est accepté et qui donc n'est pas vraiment fantastique, selon notre définition standard, on va dire. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre merveilleux et fantastique, oui. même si moi je trouve que ouais, la barrière parfois peut, peut être mince, on peut vite basculer euh, ouais, la... dans différents genres. J'ai l'impression que le Alors, euh, pour le merveilleux, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de surprise ou du moins pas autant que dans le fantastique, lorsqu'on verra ces, ces éléments surnaturels. Ils sont plus là de base, ils sont acceptés, et tandis euh, et souvent ils sont dans le fantastique. Il y a aussi une notion de danger, un petit peu, ou de d'inquiétante étrangeté horror, à ouais, tout ouais. le moins qui va qui va menacer le mmh. le héros, le protagoniste. Tout ça, c'est lié aussi aux croyances et aux religions du pays en question, à la manière dont on considère la mort et le, le rapport comme ça à l'au-delà aussi. Oui. Alors, en Asie, on a des pays de culture plus bouddhiste, mais, cela, mais avant le bouddhisme, il y avait aussi d'autres philosophies. En Chine, par exemple, on avait la philosophie taoïste qui était bien implantée avant que n'arrive le bouddhisme. Et dans le taoïsme, on a cette idée de... On a aussi, une, on a d'ailleurs, on a des moines exorcistes dans le taoïsme, ouais, ouais. comme on a des, des prêtres exorcistes dans la, dans la chrétienté. C'est assez rigolo parce qu'en fait, il y a des similitudes alors que c'est des cultures euh, très différentes. Et euh, je sais plus ce que je disais. Euh, oui, donc c'était, <rire> oui, oui, euh, on, on a, oui, c'est ça. Donc il y a l'idée de, de réincarnation et la, la manière dont on considère l'âme ou la conscience après la mort est, est assez différente d'une culture à l'autre. Et donc en Chine, je connais pas très très bien la littérature chinoise, mais euh, j'ai quelques notions, euh, les, les, la, la conscience après la mort se sépare du corps et elle va ensuite se diriger vers, il vers, euh, euh, y a la notion de tablette funéraire, elle va s'incarner dans une tablette funéraire, donc il faut faire des offrandes à la tablette funéraire, si, si l'âme, si cette conscience âme est n'est pas nourrie, elle va devenir malveillante, donc il faut la nourrir, et quand elle est malveillante, elle va venir harceler les, les, les, les vivants. Euh, euh, tout ça faisait partie des croyances, en fait. Euh, en fait, on, oui, on ne on distinguait pas trop, Parce que Après, après c'est très ancien aussi, est, euh... On est bien, bien avant l'ère moderne et la rationalisation scientifique, en fait. Donc, effectivement, le merveilleux se mélange aux croyances et à ce qu'on considère comme être la réalité, quoi. Effectivement, mais d'un autre point de vue, on peut dire que la, <rire> ce, ce point de vue par rapport aux fantômes ou la croyance aux fantômes subsiste encore plus largement en Asie que on va dire par chez nous. Dans beaucoup de pays, euh, que ce soit en, en Chine ou en Thaïlande, au Japon, je sais moins, mais il y a beaucoup de gens encore qui croient aux fantômes beaucoup plus qu'ici, ça c'est sûr. Je sais pas. Ah, je, je vous l'affirme, il y a peu de gens qui croient aux fantômes. Dans les, dans les Caraïbes aussi, oui. euh, dans les euh, îles, il est, ça, ils les croient tous. En, en, Afrique, euh, en Afrique, on ne croit pas aux fantômes, on croit plutôt aux esprits. Oui. C'est une nuance importante. Hum. Euh, Ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui va être visuel, c'est plutôt quelque chose qu'on va, qu va ressentir ou qui peut nous posséder. Euh, donc, euh, je connais pas beaucoup, mais je me suis intéressé j'ai voyagé un peu au Gabon. Et là, tous les gens qu'on qu croisait à chaque fois qu'il y avait une maladie, quelqu'un malade, forcément, c'était un mauvais sort, c'est un esprit vengeur alors, invoqué par des gens jaloux, de, des histoires de famille derrière. Ouais. C'est très très prégnant. Ça. Il y a beaucoup beaucoup de travaux d'anthropologie sur ça, sur, euh, sur le rôle des mauvais esprits dans les maladies. Ouais. En Afrique, mais pas seulement en Afrique, parce que ça, ça existait partout. Mais après, les anthropologues ont continué à, le, à travailler sur ça, particulièrement en Afrique. Parce qu'il y avait peut-être moins de matière en Occident. Les, anthropologues, les, les ethnologues, plutôt. Et à propos des fantômes, je me reviens encore à l'article de Bozato. Il voit d'ailleurs une oui. distinction assez intéressante à propos des fantômes, c'est sur le le fantôme en, qui va être plutôt effrayant selon lui dans la, la littérature fantastique européenne ou, ou américaine, tandis que le fantôme en, en Chine, puisque son, son article à propos de la littérature chinoise, le fantôme en Chine n'est pas forcément inquiétant, il va étonner, il va surprendre le, la personne qui va le rencontrer, mais ça pas forcément beaucoup plus que ça. C'est... C'est déjà un, un point assez intéressant. Et un autre point qu'il aborde, qui selon lui fait la jonction entre le, les deux fantastiques, c'est la question du rêve. Et là, il se rapporte plutôt à une, ce qu'il appelle une, une, une vision qui est considérée désormais comme désuète du fantastique en, en Occident, c'est-à-dire tout ça n'était qu'un rêve en fait. Ou bien l'histoire qui se, qui se situe dans un rêve, qui était assez en vogue au e siècle et qui a commencé à disparaître, je sais pas trop, ça a été ringardisé au début 20e je saurais pas trop dire quand. Mais cette, ce rapport au rêve, il, il était bien un parallèle assez intéressant parce qu'on retrouve des, des choses très similaires dans la littérature chinoise. Et donc là, il y a un aspect par rapport à la, à la question onirique qui est assez prégnant dans le fantastique et qui, qui reste important dans, dans, la, dans la production fantastique actuelle. Mais débarrasser de ce de ce twist un peu un peu un peu éculé quoi oui enfin, moi perso je, je joue pas mal là dessus oui en essayant de pas trop je... enfin faire le, ce, ce twist où, oui. justement c'est jouer encore sur sur la frontière c'est du coup est-ce que c'était vrai est-ce que c'était pas vrai mais, euh, mais j'aime bien faire ça moi j'ai déjà ouais. vas-y moi j'ai déjà inversé le twist en fait donc, euh, l'idée oui, que euh, ça c'est amusant, c'est de. On peut croire qu on, euh, que c'est un rêve ou on est dans un cauchemar horrible, et puis à la ah, fin oui, c'est si. la réalité. C'est pas mal. Voilà, <rire> oui, pas. moi aussi. Mais, mais c'est l'ambiguïté qui compte. Euh, oui. De toute façon, je trouve pas que ce soit tout à fait dés, désuet parce que si, si on arrive à induire une certaine confusion et justement à maintenir cette ambiguïté jusqu'au bout, je pense notamment dans le cinéma David Lynch, lui c'est un peu. Mettre de l'ambiguïté, euh, avec beaucoup de, de scènes euh, oniriques. Euh, justement, est-ce que ça se passe dans la tête du personnage ou pas enfin, Pour moi, ce n'est pas du tout désuet. C'est juste Non, ça c est c est peut se, se réventer. Mais c'est vrai que le, que le twist simple de base où on dit ouais. « bah, non, en fait, c'est un rêve non, », ça non. Oui, je pense qu'il… Après, ça peut être détourné. Je pense à un film, euh, je pense à un film où il y a un film de fantôme euh, qui s'appelle euh, « euh, les autres. Euh, je crois que c'est Nicole Kidman ouais. qui joue dedans. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, ouais. assez flippant. Et euh, Là, il y, a, il y a un twist, mais ils ont complètement inversé. Euh, oui, il est génial, j'adorais. Ouais, ouais. Ils ont inversé le twist. Le twist, il est à la toute fin. Et c'est là qu'on se rend compte que ce qu'on pensait être la réalité n'est pas celle que l'on pensait être. Enfin, c'est pas mal quand c'est bien fait. C'est quand même assez percutant. C'est ouais, ouais. une inversion ouais, ouais. du twist, effectivement. Non, je suis d'accord, c'est pas un jugement de valeur. Quand je disais un peu dépassé, c'est-à-dire qu'il y a moins de... Il y a moins d'histoires où ça, où ça apparaît ou de façon aussi flagrante qu'apparemment. Qu Mais c'est vrai que c'était très à la mode à une certaine période. Oui. Et puis il y a eu Freud aussi, je pense ne faut pas euh, oui. estimer son, son influence, et même avant, avant Freud. Enfin, le fantastique, c'était une façon d'explorer de notamment. Les le mystère peu. de l'inconscient. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'était après une mode avec Freud, forcément, et beaucoup de. Beaucoup de tentatives autour de ce sujet. Est-ce que, est est que, est que je peux revenir un peu sur les fantômes parce que j'adore les fantômes. <rire> C'est une grande passion. De manière, on a le temps. Vas-y. <rire> J'ai toujours vas adoré les, les histoires de fantômes. <rire> C'est plus fun que la psychologie. Ah, il y a des trucs marrants dans la psycho quand même. Peut-être ma passion. Mais... Ah, on a encore perdu. Ah non. Les, les maisons hantées, on a ça en Occident aussi, mais bon, là-bas, ça s'appelle des obakayashiki, c'est des maisons hantées, mais un peu à l'ancienne, à la japonaise, avec des fantômes qui apparaissent. Donc euh, La figure du fantôme au Japon, c'est une figure qui a paru à, à, à peu près vers Edo, disons qu'elle a été formalisée vers Edo par euh, des peintres, des, euh, voilà, dans les estampes, tout ça. Donc, c'est souvent une femme et... Euh, tu disais qu'en Chine, en fait, il y a des fantômes qui ne sont pas forcément malveillants. Donc là, au Japon, les fantômes, les spectres, les yurei, comme on dit, c'est plutôt des femmes qui reviennent euh, se venger. Donc elles ne sont pas tout à fait bienveillantes quand même. <rire> elles, sont, ah, elles sont animées par. <rire> elles ont envie de se faire justice. <rire> elles arrivent, elles, elles prononcent une phrase, c'est ura ça veut dire euh, rancœur, vengeance. <rire> Donc, euh, elles annoncent le problème. Elles ne sont pas super elles <rire> <rire> elles annoncent le programme ouais. oui il y, y a plein de de yokai qui, qui, qui sont malveillants mais il y en a d'autres qui sont très très rigolos aussi oui est... les yokai oui et mais, mais les fantômes plus particulièrement c'est sympa j'aime bien le sujet aussi <rire> mais, euh, et ça prend pas que trop les les sont aussi. délicieux oui mais les films d'horreur japonais euh, c'est quelque chose quand même ouais mais non par contre c'est euh... trop flippant ah ouais, non, oui. Moi, j'avais été traumatisé par Cairo. que je crois oui. que j'avais vu quand j'étais adolescent. Moi, ouais, j'ai un souvenir de The Grudge. The Grudge, oh. Ouais, c'est un bon film de fantôme, ça, si je peux recommander. Si... <rire> faut pas ouais. que ça fasse trop peur. <rire> euh, alors, c'est plus marrant si ça fait pas peur, non C'est pas le but, justement Ouais bah, chacun a sa, sa disons sa, sa limite. <rire> c'est Donc tu veux juste frissonner en fait. Ouais c'est ça le frisson. Sinon donc, on retrouve dans The Ring que j'ai vu à moitié. <rire> <rire> <rire> donc là on a la figure du fantôme traditionnel japonais qui a été reprise et modernisée et qui, euh, qui donc sort d'un puits et après elle se transmet par vidéo je crois vidéo cassette mm -hmm. ça, il me semble. Ouais, je, oui. je sais. Oui, Donc, euh, c'est euh, ouais. une image moderne, mais qui est ancrée dans la tradition aussi. Mais est-ce que tu est rapprocherais ça, par exemple, des, euh, toutes ces histoires d'enregistrements sonores, ou de, de fantômes qui apparaissent sur des photos, ou sur des... Euh, c'est pas l'équivalent japonais de ça Ah alors ça... Ça existe partout, il me semble, ça. Je ouais. sais pas ce que vous en pensez, Pascal, ouais, Caroline. si, hein. si. si, si ça existe pas mal. C'est pas, pas propre à l'Asie en fait. Ce genre. Ouais, ouais. Non, non, non. Effectivement. Donc -ce que, après, à titre personnel, est-ce que vous considérez que le, le fantastique se marie bien avec la technologie moderne, ou est-ce que vous ah, considérez ouais. qu'il y a un truc qui, qui peut les gêner Les fantômes <rire> ou les monstres N'importe. Euh... Allez-y. On a perdu. Emilie, ah, euh, en fait, il y a, y, a, y a les deux. Mais si je devais prendre mon point de vue euh, écrivain, comme j'ai une, une sensibilité à l'histoire et au, au plausible, euh, c'est vrai qu'on on peut jouer sur les deux tableaux. On peut effectivement avoir une figure euh, du, du monstre qui s'est complètement fondu mmh. et adapté à, à l'époque. Et dans ce cas-là, ça, ça, ça va permettre à des choses assez surprenantes ou au contraire des, des créatures qui, qui sont complètement en opposition par rapport à ça. Et c'est vrai que je, je n'ai jamais abordé ce, cette thématique-là, en tout cas en termes d'écriture de personnages surnaturels qui sont complètement inadaptés et, et comment, ouais, comment ça pourrait se manifester c'est pas seulement la mmh. question du personnage inadapté ou du, du vampire mmh. ou du fantôme qui s'en trouve, c'est aussi une question d'esthétique. J'ai entendu beaucoup d'auteurs ou, ou dans des films ou quoi qui considèrent qu'il y a un, une dichotomie entre le, le fantôme ou les thèmes classiques du fantastique et une esthétique trop moderne. Mmh. Je sais pas ce que vous en pensez. Quoi. Moi j'ai pas ouais, vraiment d'opinion, eh ben, mais ben, c'est intéressant. Euh, j'ai... Vas-y, Pascal, tu voulais dire un truc. J'ai écrit un texte euh, sur... Euh, D'habitude, je ne mets jamais de portable dans, dans mes histoires. Il y a une histoire où, où j'ai voulu faire du portable un élément fantastique. Donc, euh, enfin, je pense que, justement, c'est un, un qui permet tout. Bien donc sûr. pourquoi pas pourquoi s'amuser pas avec les, les technologies d'aujourd'hui. Mais si c'est si moderne, si c'est technologique, pour moi, ça va être plutôt... On va aller vers l'horreur. Oui. On va aller souvent vers les, oui. les, les, les grandes tours, le, le monde du travail actuel. Puis après, on peut aller un peu vers, vers des aspects sociologiques qu'induit la technologie. Ouais. Euh, donc, hum. donc, euh, donc euh, j'aime bien parfois ancrer mes textes euh, au début du siècle ou à l'époque de la guerre froide, justement, pour, euh, pour éviter ce genre de choses. Mais, mais parfois, j'aime bien aussi me confronter vraiment aux problèmes contemporains. Euh, Mizuki, Mizuki Shigeru, justement, donc le grand maître de, des Yokai, le mangaka, le, le fameux qui a fait ce, ce dictionnaire. En 1974, il a, dans ce dictionnaire, après il a peut-être changé de discours, hein, c'est possible. En 1974, il disait que pour lui, la modernité tuait les Yokai, les fantômes, parce qu'il ne trouvait pas euh, d'endroit où exister dans les cités de béton, de verre, de métal. Et que donc, de plus en plus, ils se réfugiaient dans les montagnes isolées, dans les hameaux euh, isolés, etc. Et que le, leur espace vital se rétrécissait au fur et à mesure que la civilisation se modernisait. En fait. ah, donc ça, c'était son opinion à l'époque. Ça, euh, ça rejoint l'explication oui, assez classique sur la disparition des faits, le désenchantement du monde. Ça. Et la fin du merveilleux. Ça, quoi, ça rejoint quoi, qu tout retrouve, à fait, euh... Euh, oui mais euh, en ce qui concerne les yokai et les fantômes japonais ils ont su se renouveler en fait justement bah, avec l'exemple de ring on voit bien avec la ji aurore euh, puisqu'ils ont commencé à se transposer dans des univers urbains un peu glauques, etc ils ont vous m'entendez oui on t'entend ils ont d'accord euh, ils, ont... ouais, ils ont réussi à s'adapter on va dire à ce monde moderne un peu glauque un peu triste un peu euh, technologique ils, ont, ils propos... ont réussi leur transition. Il y a, il y a beaucoup de, de, de cette idée-là dans, dans les animés de Ghibli, enfin dans, les, ouais. dans les films d'animation. Ouais. Bah, là, je citais Pomme Poco, par exemple, c'est tout à fait ça. Oui. Où, oui. Euh, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne dirais rien, mais voilà, c'est tout à fait dans la thématique. Et euh, ouais. Oui, on... carrément, complètement. À propos du... À propos du Japon et de, de la technologie, une idée qu'on qu entend souvent aussi, qu'on qu lit souvent, c'est que les, les Japonais ont un rapport à la, aux objets qui n'est pas tout à fait le même que chez nous, qui vont plus facilement attribuer une âme aux objets, ou par exemple les gadgets technologiques, ou les, les, les nouveaux objets qu'on a comme ça, vont être plus facilement intégrés dans un, dans un référentiel du fait de cette... une sorte de, de panthéisme ou d'animisme comme ça qui va... Ouais. Mais peut-être que vous connaissez mieux que le Japon. Ouais, sur... Alors, parler, je ne sais pas trop, je n'ai so... pas vraiment d'avis là-dessus, mais une fois, j'avais vu un reportage vraiment délirant <rire> sur c'était quoi. La période de deuil au Japon, elle dure 49 jours, ça c'est un truc qui vient du bouddhisme. Et euh, ils avaient euh, inventé, c'est une société qui avait fabriqué un robot, un robot sur lequel ils plaquaient le visage, une photographie du défunt. <rire> ah oui, j'avais vu Et, ça. Euh... <rire> c'est cool. Donc... <rire> Oui, c'est complètement délirant. Et donc, il était censé accompagner la famille pendant cette période de deuil pour l'aider à faire le deuil justement du défunt. Euh, voilà, j'ai trouvé ça assez, assez dingue en fait. Ça pourrait être un ça, bon point de si départ pour ça, une nouvelle avec... fantastique. Ouais, ou pour un épisode de Black Mirror. <rire> oui, ça peut partir vers la SF ou fantastique. Oh oh, c'est cool. Oh, ouais, c'est Ensuite, euh, un autre point qui, qui me paraît assez intéressant, c'est la question, quand on dit fantastique entre Occident et Asie, c'est la question de l'exotisme par rapport à celle de la, la définition du fantastique et le rapport au fantastique. C'est-à-dire, si l'environnement, si, si c'est accepté qu'il y ait des phénomènes surnaturels, on, ce ne sera pas forcément un monde fantastique. Après, peut-être Pascal ne bah, sera pas d'accord, S'il a une vision plus large, il nous a dit, mais il nous donnera son avis après. Peut-être, le quand on, quand on va écrire des nouvelles dans un environnement asiatique, je parle pour des, des, des auteurs occidentaux, on va avoir cette tentation un peu de l'exotisme aussi, du dépaysement par rapport à, à une forme d'orientalisme, ou d'extrême orientalisme on peut dire. Et donc ça va ça va un petit peu introduire aussi une nouvelle variation autour du fantastique, où ça va être du fantastique en Asie, mais fait par des Européens. Je peux plaider coupable, c'est ce que j'ai fait ouais. moi-même dans l'anthologie euh, des éditions voyelles consacrées aux créatures fantastiques, de la corne du Kirin aux, aux ailes du Feng donc, dedans, j'ai commis une petite nouvelle consacrée au, au Kirin ou au Chilin en chinois, cette espèce de licorne chinoise qui, qui ressemble plutôt à un cerf en fait. Mais j'ai joué sciemment de ce, de ce rapport à l'exotisme, à l'orientalisme, puisque c'est une nouvelle qui se passe dans un Shanghai steampunk à la fin du 19e siècle, avec une sorte de sage chinois qui va construire lui-même un Chilin, un Chilin mécanique, avec l'apport de la technologie occidentale en se basant sur les. Il y avait beaucoup de, de savants chinois à la fin du 19e siècle, même avant, qui s'inspiraient des mathématiciens, des, parce qu'ils voyaient la, avec un, un peu d'effroi et d'incompréhension la science occidentale qui commençait à, à prendre une ampleur dangereuse, même pour, pour l'empire du milieu. Et donc on appelait ça les Tong Ngrué notamment. Et donc ce, mon, mon sage chinois, comme ça, qui est un, un taoïste, lui il va construire ce chine comme ça avec des, des éléments mécaniques et la technologie, mais en y insufflant un rituel taoïste qui, sa, un, un peu à son étonnement, mais aussi à sa grande satisfaction, va donner vie à ce chine, chine qui est un, un symbole de vie, de paix et d'harmonie. Je ne vais, vais pas trop m'étendre sur, sur mon texte, mais ça m'a paru intéressant comme ça, de jouer sur l'articulation entre notre perception du fantastique et le fantastique chinois, par rapport aussi à ces questions de modernité, de, de science. Et de, de, la, de la façon dont le regard étranger va aussi pouvoir parfois amener du fantastique ou considérer, des ennemis, considérer un, un environnement qui lui est inconnu, et pas un environnement qui lui est familier, dans lequel va survenir aussi le fantastique. Là il y a beaucoup de, de facettes différentes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Alors, euh, dans la plupart des, des grands écrivains, enfin, en tout cas des classiques du, du fantastique, euh, même contemporains hein, comme Stephen King, euh, on va dire qu'ils sont vraiment ancrés euh, dans un territoire, ils sont chez eux. Ouais, ouais. Et parce que justement le genre est, est, à mon avis, en tout cas proche du réalisme, voire parfois ultra réaliste, pour euh, justement créer cet effet. Euh, enfin, que ce soit Lovecraft, Edgar Allan Poe dans Nouvelle-Angleterre, euh, Gogol, justement, euh, dans, dans sa ville à Saint-Pétersbourg, euh, avec, avec ses nouvelles fantastiques, euh, justement, mais un peu, un, peu, un peu satirique aussi par rapport à, à l'administration et travailler. Kafka, pareil, euh, par rapport au monde du travail. Donc, en tout cas, là, beaucoup d'écrivains du fantastique, il me semble, euh, vont démarrer dans un cadre qui leur est familier. Euh, après, au niveau de de l'exotisme, j'ai pas beaucoup d'exemples, à ce moment-là c'est vrai ce que tu dis, ce serait vraiment plus une, no une nouveauté euh, d'avoir vraiment des, des écrivains de ce genre qui, qui vont chercher l'exotisme en fait. Donc euh, moi ce qui m'intéresse ça va plutôt être bah, d'aller au Japon et de chercher de voir un écrivain de fantastique et étrange et de, et de découvrir sa culture à travers son texte. Je suis d'accord, et je précise que la nouvelle dont je parlais, je ne la considérerais pas comme fantastique, mais plutôt du chronique steampunk ou quelque chose, de la fantaisie, même de l'urban fantasy. Quoi. Et dans le recueil d'ailleurs, il y a beaucoup de nouvelles, il y a toujours du surnaturel, il y a de la science-fiction aussi, mais il y en a peu que je qualifierais vraiment de fantastique. Avec ta définition. Oui, oui, et avec ce, cette question du fond. Après, familier, je trouve ouais. que c'est un petit peu c'est un petit peu normal en fait que les imaginaires euh, voyagent et se croisent bien sûr euh, c'est tout à fait normal que des générations qui ont baigné dans le manga même occidental mais aussi, mais qui ont été nourris de manga euh, s'approprient ces images qui les ont fait rêver en fait quand ils étaient enfants ou jeunes et qu'ensuite ils écrivent des histoires peuplées d'êtres fantastiques qui viennent euh, d'asie certes ils sont, de, sont des auteurs ou des créateurs de culture occidentale, mais qui, enfin, il y a une sorte de métissage en fait au niveau de l'imaginaire qui, qui se produit, et ça se produit aussi dans le dans l'autre sens aussi, parce oui, que sûr. quand on regarde par exemple Hayao Miyazaki dans Le Voyage de Chihiro, euh, on a tout un bestiaire fantastique absolument foisonnant et génial, et euh, mais dedans, on a une sorcière, une sorcière bien occidentale avec son écrochu, sa verrue, sa robe à froufrou, mmh. et ben, je pense que lui, il a dû triper sur les sorcières occidentales, et ben, il les a intégrées dans son œuvre. Donc, à partir du moment où c'est fait avec, euh, avec talent, on va dire, et que ça exprime un petit peu son imaginaire à lui, finalement, il y injecte sa sensibilité et tout, bah pour moi, euh, c'est euh, chouette. <rire> ça donne quelque chose de nouveau, en fait, et, euh, et d'intéressant. Pas... Ça, ça, oui, c'est du métissage, en fait. Oui, c'est joli, effectivement, ce terme de métissage. Mm. Oui, le métissage des imaginaires. Mm. Mais c'est fait pour, hein, même ben. en art, on, là je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est ce qui s'est produit euh, avec certains artistes qui sont partis pour euh, voyager. On parle de japonisme, on parle d'orientalisme, euh, et effectivement hein, c'est confron la confrontation euh, de l'imaginaire, du fantastique, de la culture euh, qui vient se, se mêler, se mélanger, et c'est ça qui, qui fait une originalité, une certaine beauté. En tout cas, euh, moi je trouve euh, ça super intéressant finalement, de et pas de s'approprier, mais vraiment de s'en nourrir, finalement. Alors, on a une intervention de Catherine Chéchir, j'espère que je prononce bien, qui nous dit mmh. « Vous citiez Roger Bezetto, c'est justement ce qu'il disait en parlant d'effets de fantastique. Ces effets permettent d'inclure dans le genre fantastique tout le spectre allant du merveilleux, surnaturel totalement accepté, à l'étrange, explication rationnelle donnée à un phénomène insulite perçu comme surnaturel. » Elle a une question pour Pascal. Tu dis que tu as déjà joué sur l'ambiguïté. On croit que c'est un cauchemar, mais en fait c'est réel. Auquel de tes textes fais-tu référence Un texte qui n'est pas encore sorti. Ah, <rire> c'est un spoiler. Les un texte qui sont inédits. Quoi. Je ne vous dirai pas lequel, c'est un nouveau recueil qui va sortir euh, d'ici la fin du mois. Ah. Je ne vous dirai pas lequel. Ah. Ah. C'est imminent, c'est bien. Attends. <rire> Chez, chez Malpertuis, euh, fidèle, fidèle éditeur. Donc, dans dans l'anthologie euh, ouais. Beaucoup de nouvelles chez Malpertuis. Dans non, un, un, recueil, un recueil en propre. Un nouveau recueil. Ah, trop chouette. Ouais. Mm -hmm. Félicitations. <rire> oui, félicitations. Super. Et un coucou à Malpertuis aussi. Euh, parce oui. que je, je les connais aussi. <rire> Oui, moi aussi, ma première nouvelle publiée, c'était chez Malpertuis. J'en suis très content. Oui, moi aussi. Oui, ils ont, ils ont incubé beaucoup d'auteurs. On peut les féliciter pour ça. Mais sinon, l'ambiguïté, bah, je, la, je la cherche partout, en fait, dans tous mes textes. À chaque fois, il y a, parfois, il y a une chute ou où tu sens que voilà tu as la réponse, mais il y a beaucoup de chutes où je, je souhaite laisser ouvert. Laisser ouvert. C'est un bon moteur en, en littérature en général, je dirais, mais particulièrement peut-être dans le fantastique, parce que c'est vrai que c'est l'hésitation, l'inquiétude, le fait de ne pas trop savoir sur quel pied danser, c'est toujours un ressort très puissant. Quoi parfois frustrant, donc j'ai déjà eu des, des lecteurs euh, mécontents. Mais c'est bien, ouais, de ça. Ouais. ça peut être bien de frustrer les lecteurs et... parfois aussi. Oui, mais ils n'aiment euh, sont... pas ça. Non, non ils sont euh, Faut pas trop on va dire, le faire. des habitudes, <rire> on va dire que ce sont des habitudes de, de lecteurs de s'attendre à, parfois à une chute, mais moi ça me fait peur si c'est trop où il est en fait, Après, on, on perd en, en spontanéité, mais, on, ouais, on ouais, perd on en naturel, le lecteur, en, trop fait une une Si le lecteur s'attend trop à une chute et qu'il n'y en a pas, c'est ça la chute, non les petits paradoxes débiles <rire> du samedi soir. Ah non, c'est ça je trouve. Hein. Et d'ailleurs, si on a d'autres questions, hein, allez-y, n'hésitez pas. Hein, je dis ça parce que j'ai regardé un peu tard les questions de les questions, mais euh, n'hésitez pas. Euh, mais sont où les questions Vous, vous n'y avez pas accès. C'est oh, ça le privilège pour... du modérateur. En et... techniquement, <rire> c'est un peu compliqué. D'accord. En fait, on m'envoie les questions parce que c'est quelqu'un d'autre qui les reçoit. Ah, c'est pour ça. Ah. Vive la technologie. Ouais. <rire> D'ailleurs, vous saviez que... Tu voulais dire un truc non, un des auteurs qui a fait découvrir le fantastique et les histoires de fantômes euh, en, en Occident, et eh ben c'est pas un auteur euh, japonais, c'est un auteur euh, occidental. Lafkadio J'ai le bouquin là. <rire> Hop. Ah c'est ah, non, ben, non, C'est un Irlandais en fait euh, qui. Euh, ah, L'Afkadio il s'appelle. Donc euh, fin du siècle de 19e siècle, début euh, 20e siècle. Euh, c'est un anglais, anglais, il est anglo-grec, et c'est un homme qui est un peu perdu dans ses identités culturelles, etc. Il a échoué au Japon, c'est un, une trajectoire assez particulière. Il s'est converti au bouddhisme, il s'est marié avec une japonaise, et il s'est pris de passion pour des histoires, euh, les histoires surnaturelles et fantastiques là-bas. Et donc il est, il est allé un petit peu euh, les, les, les en quête en fait de ces histoires. Euh, il a lu des compilations, etc. Et il les a traduites en, en anglais. À la fin du XIXe siècle, je pense, il les a traduites en les occidentalisant un petit peu, en fait, avec une narration un peu plus euh, facile pour les lecteurs occidentaux. Et, euh, et du coup, c'est ça qui a fait découvrir, en fait, euh, les histoires de fantômes et surnaturelles japonaises euh, en, en Occident. Je ne connaissais rigolo, pas du tout. Rigolo. Bah, moi, non, moi, non, je plus. Parlais... Ah, bah donc si vous voulez goûter un petit peu la saveur des histoires de fantômes fantastiques japonaises un peu dans l'authentique, le... en fait, vous pouvez aller lire les traductions de de l'avcadiourn. Euh, euh, par exemple, ce bouquin, ça s'appelle euh, "Fantôme du Japon". Fantôme du Japon, mais <rire> c'est à l'envers. Euh, Attendez, je vais vous l'envoyer par. Euh, je vais vous l'écrire là. Alors nous, ça, ça se on, on voyait dans le bon sens. Ouais. Mm -hmm. C'est intéressant. Je vais le noter. Ouais, ouais. Euh... Pas du tout ce l'afcadio ah bah c'est oui. génial parce que là on retrouve toutes les ambiances un petit peu d'époque de l'époque des eaux etc c'est des ambiances que j'adore ah, hein. c'est chouette et très, euh, un peu sombre euh. ouais et puis ça doit être intéressant aussi parce que je je présume peut-être mais c'était une époque où notamment les irlandais étaient encore très superstitieux peut-être il était un peu euh, il se demander je sais pas je présume Peut-être il y croyait ces histoires de fantômes japonais aussi, ou est-ce qu'il est s'il qu était purement dans, dans l'aspect littéraire? Alors, euh, je pense qu'il il, il devait y croire un petit peu, oui. Il est... Certainement, j'ai pas lu toute son œuvre, mais je sais qu'il a laissé un journal, il faudrait que je le lise. Euh, je pense qu'il était. Il devait être un petit peu superstitieux, on va ouais. dire. <rire> Alors on a une, une question d'Hélène Marquetto, qui nous précise que l'Avcadio est traduit en français, et qui, mm. qui nous demande, et quitte à parler des fantômes, que dire des dragons mm. si différents dans les deux imaginaires Vaste sujet. Ah oui, c'est ah oui, un fantastique, vie. parce mm. que mm. le dragon c'est plus mm. une créature euh, fantasy, on va dire, ou merveilleux. Mm. Il faut faire une nouvelle table ronde. <rire> ouais, je pense qu'on a un peu le temps d'en parler. Il nous reste un quart d'heure. Il y a le ouais, dragon oui. occidental le dragon, qui est très Oui, on, on, de, le retrouve, ouais, euh, on le retrouve en Afrique. Euh, ouais. On le retrouve un peu partout. Ouais, hein, ouais. Mais c'est vrai que le dragon, le dragon oui. européen est maléfique. Tandis que le dragon chinois, euh, non. Oui, le oui. dragon japonais, il y en a qui sont oui. maléfiques. Oui. Mais je ne sais pas s'il y en a oui. qui sont bénéfiques. Il est très influencé par le dragon chinois, quand même, le dragon ouais. japonais. Ouais. Je crois. Donc il doit y en avoir des bons, mais je me souviens d'un dragon qui a plein de têtes, et il faut les couper toutes en même temps pour, euh, pour résoudre je ne sais plus quoi. Ça fait penser un peu à l'hydre de l'herbe, mais c'est avec un, un héros qui va faire boire mmh. du saké à toutes les têtes du dragon en même temps. Comme ça, il va arriver avec son katana, ah oui. et vous... <rire> Chac. Mais... Ça ne résout pas la question parce qu'il est censé les couper tout en même temps, mais ce n'est pas possible. Alors, ça doit être une licence poétique, le tout en même temps, dans un laps de temps très court. Il ne pas avoir un super katana. Il y, a le, il y a le livre des êtres imaginaires de Borges, qui est quelque part derrière moi. Juste. Euh, il me semble qu'il avait, avait répertorié euh, dans son livre euh, « 6 ou sept différents dragons de différents pays. Mais bon, je ne vais pas fouiller maintenant. Mais... Ah, parce que moi, j'ai celui-là qui, qui, qui est très, très bien et très, très riche pour toutes les créatures euh, féeriques de manière générale et surnaturelle. Et pour le dragon, euh, il est bien fourni aussi. Euh. Mais, euh, mais c'est intéressant, euh, la figure du dragon, même dans le jeu de rôle ou euh, dans, voilà, dans des univers ouais. ou fantaisie. Mais là, là c'est plutôt fantaisie. Euh. Ouais, ouais. Mais je pense qu'on peut déborder, on ne on va, va pas se faire taper sur les Moi doigts je si on parle de français. Et, et je, je repense à la préface de, de Borges dans, dans ce livre. Et ce qui, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est quand il a dit que finalement, à quel point notre imagination est limitée. qu'en fait, il y a beaucoup plus d'animaux dans le règne ouais, vrai. animal naturel que, que d'animaux inventés. qu'il est possible donc, de les répertorier, de tous les mettre dans un livre. Et finalement, il n'a pas, pas tant que ça. Ça montre et souvent ce sont des assemblages oui. on met une tête de cheval on met c'est ça on met ouais. un, sagittaire, mmh. un faune enfin, il n'y en, en a pas tant que ça finalement et peu importe les cultures dans le monde entier oui c'est vrai mmh. ouais c'est vrai mais c'est assez difficile de, de concevoir une créature totalement nouvelle quoi ça, ça a été fait certainement mais c'est n'est pas facile mmh. quoi. mais moi je alors là on va tomber dans une question philosophique mais à la création ex nihilo euh... J'y crois moyen, ouais. personnellement. Hein. Je trouve qu'on se nourrit et on, on a un regard. Je ne sais pas si on peut vraiment créer à partir de, à partir de rien, vraiment. Ah, je suis assez d'accord ouais, avec toi. Faut... Il faut, ouais. Ouais, voilà. il faut des poulpes. Il faut des poulpes. Il faut des tentacules. Surtout au Japon. Là, on pourrait parler sur un autre sujet, mais je ne ah, pas. Ah oui, non, mais là, on va je pense pas pas ouais. ouais. Non. Mais ce serait quand même intéressant sur la question du fantastique. Enfin, il y a beaucoup d'études sur ça. Bah là, j'allais citer des estampes japonaises, mais... Euh... ouais, il y a peut-être des mineurs je qui peux, regardent. Je peux pas montrer. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc non, je... et, et pourtant, c'est dans mon gros bouquin d'art, mais et non. <rire> On va éviter. <rire> mais c'est quelque chose dans, dans le fantasme japonais, entre autres, qui, qui, est, qui est très représenté ouais, aussi. Ouais. Mmh. Il y a ces, y a ces enfin, vieilles ouais. estampes du 19e siècle avec des... Des femmes qui oui. ont qui il leur arrive à peu près la même chose que Gilliatt dans les travers de la mer, mais dans une version japonaise. Oui, voilà, c'est ça. On en dira un peu plus. Bon, on n'a pas d'autres questions, apparemment. Il vous reste dix minutes si vous avez des questions pour en profiter. Moi, j'ai une question pour euh, mes collègues euh, qui connaissent mieux l'Asie que moi. Euh, alors, en fantastique euh, classique occidental, ben, il y a le thème de la maison hantée, et je me demandais voilà si, si, si, si du côté asiatique, c'était à peu près pareil aussi des maisons oui, hantées ou plutôt de, tu abordé tout à l'heure. Euh, oui. Euh, mmh. Est-ce que peut-être oui, c'est une question à ça creuser Ça existe aussi. Euh, et c c'est drôle de quand même une similitude d'une culture, d'une civilisation à l'autre. Oui. Effectivement, y a, la maison hantée euh, est, est très présente oui, dans l'imaginaire fantastique japonais. Les vieilles maisons avec des toiles d'araignées, bah, comme en Occident. Il euh, n'y a pas de château, par contre, en pierre comme il y a euh, dans, en Écosse, en, en France ou en Angleterre. Bah, ils en ont pas, je crois, un euh... château en pierre. De toute manière. Bah voilà, ça ne fait, fait pas partie de l'architecture traditionnelle. Donc, euh, on va Et trouver alors, des fantômes pas. plutôt sur des supports, euh, des, des supports plus fragiles, du papier, euh, des, de, du tissu, des choses comme ça. Un peu plus peut-être que dans la culture occidentale, mais sinon, on a bien la maison hantée, oui. Mais c'est un, euh, mmh. un thème à peu près universel, la maison hantée. Enfin, partout où il y a des maisons, du moins. Moi, je me souviens quand j'étais, il, il y a longtemps, quand je faisais des études d'histoire, j'avais trouvé. Une maison hantée à Alger dans les années 1720, dans les archives, euh, dans les archives, je ne sais plus, ça devait être à Marseille. Des matelots qui revenaient, qui parlaient, c'était oh, pas du tout le sujet de la lettre. Sur, euh, sur deux lignes, ils disent oui, parce qu'il habite à côté de la maison hantée. Genre, tout le monde sait, c'est la maison hantée, là, faut pas y aller. OK. <rire> du coup, on y va, forcément. <rire> bah oui. <rire> Quel enfant n'a pas été visiter une maison hantée c'est quelque chose qui est très présent. Il y a fantômes d'hôpitaux. Je me souviens d'un truc, ça c'est un truc vraiment pour moi japonais. Dans les films. Dans les Dans les jeux vidéo japonais aussi, du style horrifique, euh, les hôpitaux. Euh... Ouais, les forêts. Bah, les... c'est vrai que les... quand tu penses, cool, à des le environnements propices au fantastique, les... les hôpitaux, les asiles abandonnés. Oui, <rire> les écoles abandonnées au milieu de la forêt, enfin Oui. <rire> <rire> où la protagoniste est armée que d'un, bah justement d'un téléphone où elle prend en photo les les fantômes qu'elle voit, mais juste à travers son téléphone. Et je suis incapable de retrouver le nom du jeu vidéo et je vais le retrouver à la Pokémon fin live. Non. <rire> <rire> On dans le vrai, Un vrai jeu d'horreur. Euh... Pokémon, je crois pas que ce soit vraiment un jeu d'horreur. Même s'il y a le thème des maisons hantées un peu euh, souvent dans, dans les Pokémon, si je permets la digression. C'est horrifique, horrifique en soi. Mmh. Ouais. <rire> oh. Je ne je peux, peux pas dire ça, parce que j'ai été versé. Euh, C'était l'un de mes premiers jeux quand j'étais enfant. Donc... Mais bon. Bon, je signale aux gens qui, qui nous écoutent que je n'ai plus accès aux questions. Hein. Donc, s'il y a des gens qui posent, moi, ce n'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Je leur ai dit, ils peuvent débouler dans la pièce à tout moment <rire> avec des questions manuscrites, s'ils veulent. Je précise. On va continuer à parler entre nous. <rire> <rire> ben, J'ai une question pour Pascal, alors, du coup. Euh, tu connais, je crois que tu connais assez bien euh, la littérature et la culture polonaise, Pascal je... Et je me demandais s'il y avait des, justement des fantômes ou des monstres euh, spécifiques euh, au folklore euh, euh, polonais, en fait, bah, du coup. Ben en fait, il euh, y, y a le folklore euh, slave, Et donc euh, en fait, il euh, mm -hmm. y a plein de, de, de créatures, euh, je ne les connais pas tous. Ouais, C'est euh, très riche. Ouais. Je me souviens que a... qu a... j'avais qu a... écrit un conte sur un être de la forêt, euh, voilà, qui un peu, un peu malicieux, un peu qui ressemble à une espèce de vieux grand-père mais en fait il est capable d'utiliser la forêt à son avantage mais des créatures slaves il y a même eu des opéras aussi avec un opéra tchèque dont j'ai oublié le nom oui mais il y en a celui-là il est connu avec, euh, avec, je crois, des, des, des, des nymphes ou des, des, des êtres aussi de la forêt. Oui, enfin, C'est très lié à, à, à, la, à la nature. Les femmes oiseaux, non Il a, Ça, ça revient souvent, non Les femmes, De manteaux en, en, en plumes d'oiseaux qui leur permettent de voler ou ce genre de trucs ah no. oui, tiens, je connaissais pas. Je connaissais euh, dans le genre la Selkie euh, qui revêt un manteau euh, de phoque pour se transformer en phoque, mais je connaissais pas cette créature-là. Euh. Je crois que c'est dans le, dans le folklore euh, slave ou balte aussi, il y a beaucoup de choses. Euh, Russe aussi, ouais, mal, ouais. Hein. il y en a partout. Hein. Bien sûr. La Baba Yaga, Kotchei, euh... le Domovoy, le Domovoy <rire> de la maison. <rire> Qui vit dans le four ou dans la cheminée, je ne sais plus. Oui, je crois, c'est ça. Il y a le diable aussi partout. À propos des créatures... Ah oui, le... Euh, le diable. À propos des créatures belles, tout cela, il y a The Witcher qui a, qui a beaucoup popularisé ça aussi récemment. Quoi. Enfin, depuis un moment déjà. Moi, je ne connais pas très bien. Je n'ai pas vraiment accroché euh, au jeu ah, ouais, ou la mais oui. c'est... Faut reconnaître. Ah moi bon, c'est pas c'est pas la série c'est surtout le jeu vidéo encore une fois mais euh, et, et les bouquins ouais, ouais. Euh, <rire> j'aime bien le travail de, de réécriture qu'a fait le jeu parce que c'est bon, particulier euh, c'est des gros gros pavés avec beaucoup beaucoup de dialogues faut aimer ça mais euh, mais c'est sympa c'est un retravail de, de contes que même nous, on connaît, ouais. c'est assez sympa, mais dans le jeu, c'est une autre ambiance, dirons-nous, même si tout aussi sympathique, avec des créatures issues de, de bestiaires bien connus ou pas d'ailleurs. C'est une grande fierté nationale en Pologne, notamment, il y a même Barack Obama, au moment de sa visite officielle, il a, il a mentionné The Witcher. Ah bah. c est, c est le... Oh, ouais, hein. bah c'est le, le, euh, le meilleur produit à exporter. Donc, ouais, Alors, sinon c'est si complètement produit culturel. Sinon, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs de fantastiques qui sont pas du tout connus. Il y en a un que j'adore, que, euh, que je, je vénère presque, c'est Stéphane Grabinski. Lui, il date du, du début du XXe siècle. Le Golem Il a beaucoup écrit. Non, non ça c'est ouais. euh, plutôt plutôt tchèque. Mm -hmm. Euh, Grabinski, il a beaucoup écrit sur, euh, sur le feu, sur, sur l'incendie. Il a beaucoup écrit sur les trains, parce qu'à son époque, c'était là le, le, le développement ferroviaire euh, qui mettait son plein. Et euh, donc, euh, normalement, il y a le visage vert qui devrait bientôt, euh, on espère vraiment bientôt, publier un recueil euh, en entier, qui a déjà publié quelques, quelques nouvelles. Moi, J'avais un peu travaillé dessus euh, en termes de traduction. Et voilà, on espère que ça va sortir, parce que ça c'est vraiment pour moi une référence. Enfin, il a du niveau de, de peau, de genre, enfin, il est impressionnant. Qu'est-ce qu'il dit Gravinsky. sur les trains Grabinski. Stéphane, Stéphane. Grabinski. Merci. Qu'est-ce qu'il dit à propos des trains Pourquoi ça revient chez lui Alors ça permet de voyager dans différentes dimensions. Ça, il y a aussi... Derrière les vitres, des visages qui apparaissent. Non, moi, ouais, moi, sympa. moi pour les trains c'est aussi très important pour moi dans mes dans mes propres histoires donc euh, lui il a carrément publié un recueil entier euh, qui s'appelle démon roucou ce qui veut dire euh, le, le démon en mouvement et donc euh, sous entendu le train ah c'est chouette pas mmh. ouais, la SNCF oh, ouais. <rire> d'accord Ouais, je ne pourrais pas déborder du temps parce qu'après on attend sur euh, autre chose. D'accord. Ben... Un petit mot peut-être à propos du fantastique russe pour terminer, pour faire la jonction entre Occident et Orient. Donc je m'attrape à Pascal qui connaît peut-être ça mieux que nous. Le fantastique russe, euh, bah alors, euh, oui. Euh... Même Pushkin a écrit du fantastique, je n'ai pas lu, mais je sais qu'il en a écrit. Euh, après Hugo Gogol, qui, qui est un peu euh, maître à penser pour, pour toute une génération d'auteurs. Et, et même dans, enfin, dans, dans les classiques, même, même, même je pense chez Tchékov, chez Dostoyevsky, euh, dans, les, dans les frères Karamazov, il y, y, y a des scènes entières hallucinées. Justement, c'est très psychologique où il y a des, des discussions avec... Euh, entre un des frères et, et le diable, non Et le ouais. diable, donc, euh, pour, pour moi, est, il est possédé aussi. On suit un groupe d'anarchistes, euh, parfois on frise vraiment le, le genre fantastique. Ouais. C'est imprégné, c'est dans, dans la culture, quoi. C'est c'est présent, même même dans les œuvres les plus réalistes, il y a il y a cette dimension. Et puis enfin, il y a Bulgakov, qui est un écrivain plus récent, mais qui lui utilisait plutôt le fantastique pour euh, pour, euh, en termes satiriques, ouais. pour euh, notamment euh, contourner les régions de la censure. Donc on, peut visiter, on peut visiter sa maison, euh, notamment à Kiev. C'est un petit musée très intéressant. Super. J'ai appris plein de choses. Oui, moi aussi. <rire> merci. Ben, merci beaucoup d'avoir ah, Alors Pour le jeu Beyond Good and Evil, je connais ce jeu, mais c'est n'est ah, pas ouais, trop fantastique. Ouais, ouais, ouais. Il y a un film comme ça, nous dit Catherine, un film comme ça, Les 99 portes de l'enfer, où le monde surnaturel est visible uniquement par le biais du téléphone. Ah, c'est cette idée, oui. <rire> Et donc, bah, c'est sur cette remarque que je propose de conclure, puisqu'on arrive à la fin du temps. Et en tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir vous prêté à cet exercice. Merci beaucoup, c'était très intéressant. <rire> merci, ça fait très plaisir, euh, bah, vu qu'il n'y a pas de salon, de pouvoir euh, discuter comme ça. Oui, ouais, ouais, carrément. Et j'espère qu'après, euh, on pourra remettre ça au prochain Nice Fiction, un peu plus, plus physiquement. <rire> sans passer par tous ces avatars technologiques. Et sur ce, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr.